Ben Ura, Gentleman Hazel Lucian Reaction Aujourd'hui on va réagir à la nouvelle chanson de Hazel Gentleman et Luciano La chanson m'a été recommandée Sur ma dernière vidéo La chanson s'intitule Devon Commençons cette vidéo Et Cool Burlède J'aime bien les débuts, j'ai kiff grave les débuts. Les débuts ça commence plutôt bien, ça commence très bien. Ah, ah, ah, ah, ah. <rire> je kiffe grave quand elle chante. Dans la chanson euh, avec Ben Ferro, il n'avait pas cette voix, vous voyez. Quand je chante avec cette voix, j'ai kiff grave. Il chante très très bien avec ses voix. Et c'est quelque chose que j'ai kiffé. Cette chanson, c'est pour ambiance, vous voyez. C'est une chanson que vous pouvez mettre même dans le fait et tout. Le beat est bien fait. C'est bien millimètre en fait. C'est bien carré. J'ai grave les beats. J'ai kiffé quand Hazel chante comme ça. J'ai. Y a, y a, y a, y a, y a rien d'autre à hein. ajouter en fait. What? Wouh! Wouh! Wouh! Wouh! Il arrive, il est chaud. Il tape dans force, mec! Il tape. T'es un peu fort, il arrive, il est... la première fois en fait. J'ai jamais écouté ses chansons, c'est pour la première fois. Je pense qu'il a du potentiel. Il a du potentiel, il assure. Il assure ces mecs, il assure. Wow, wow, wow, wow. wow. Non. Je ne pensais pas qu'il pouvait aussi chanter Il chante aussi bien Il a une voix, je kiffe sa voix Je kiffe souvent les voix rondes Peut-être c'est parce pas moi, j'ai pas cette voix là Comme la voix de ce type ici Il chante très bien Je kiffe cette voix, je kiffe la voix de ce type non, Ezel, Ezel, il assure. Ezel, il assure toujours. C'est mec, il assure. Il assure très, très bien. Félicitations à lui. Il chante bien. Ils chantent très très bien. Ils chantent très bien ces mecs. Wow n'ai pas vu ce que je fais. pas je l'ai jamais écouté. Peut-être j'irai écouter après, après cette cette vidéo. J'irai un peu écouter, voir ce que les autres font. Parce que je connais que Zelle Et les autres, je les ai jamais jamais jamais écoutés en fait. C'est pour la première fois. J'irai d'abord voir après qu'est-ce qu'ils ont en fait et aussi des spéciales voyez ouais. <musique> qu'il les Non, non J'ai son Bob, il est bien, il est bien stylé Pentagone, tout ce qu'on dit Il est bien habillé, il est bien avec son Bob, on dirait gradure Quand gradure était arrivé avec ses propres actions Vous voyez les deux là quoi. tranquille quoi Zorluklar ma hâne, il a l'air Ama, don't set de devran, de de Woo! C'était chaud, c'était chaud, bouillant, c'était chaud, chaud, chaud. C'était tarpin, tarpin, chaud. Ezel, il assure toujours. Je ne sais pas, Ezel, non, Ezel a un don. Il a un talent inégalé en Turquie. Partout où il passe, il chante très bien. Partout où il passe, il assure. Tous les feats où il est, il assure. Allez, écouter si vous n'avez jamais écouté Ezel, allez seulement sur YouTube, tapez Ezel. Vous allez voir ses feats. Souvent ce sont des hits Souvent ce sont des hits, hits, hits Grave des hits Du coup nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu Abonnez-vous, allez me suivre aussi sur les réseaux sociaux Et je vous dis Guru Shurus See you